Good morning. Aleidan leses rejon du Lonishmat va Mordechai ben vefani, Lorlia Bat Beila e Bat Eliyahu ve Esther. Si usade aussi des une prochaine du Dimcha kontinité de sa communauté éternelle. Nous réunions ma sacratie va Mordekhai Kaf Mishnagim el shish chamurot meilu mi pnesh nesu'ot la'acherim. mutarot. Imo ve'chet Aviv. Va'chet Aviv, Aviv me'Aviv. Une Mishnah Mishna relativement simple, par rapport à la Mishnah Lefbeth. elle vient finir en fait, boucler complètement la boucle du sujet. Il y a, je traduis directement même le cas, la Laha, c'est « Shesh arayot », il y a six cas d'inceste, « khamurot me'elou », qui sont plus graves que les cas évoqués, que les quinze, que c'est des, des insectes beaucoup plus proches et dont une proximité beaucoup plus grande, et malgré tout, « Mipné », la chérim. En quoi elles sont plus rigoureuses Parce que la Parce qu'elles peuvent être mariées avec des étrangers. Et leurs tsarotes sont toujours permises. Phrase un peu floue, mais on va expliquer après à l'oral comment ça se passe. Et bien, et ces six sarayotes-là, c'est quoi Imo, sa mère, échète à la femme de son père. Bachot Aviv, la soeur de son père. Vachotomé à et sa sœur de, de père, vechet un chri vivre et la femme du frère de son père vechet un chiv vivre et la femme du frère de son frère de père. Bon. En fait, la Mishnah vient me dire, vous rappelez qu'il y avait, on a évoqué dans la première Mishnah en fait, qu'il y a des cas où moi je suis marié avec une femme, qui s'appelle Rana en l'occurrence. Maintenant, il euh, y a plusieurs situations où je vais avoir des, des proches qui vont être proches de ma femme. Ouais, ça peut être sa soeur, ça peut être sa, sa, sa mère. Ça peut être, toutes ces femmes-là, hein, elles sont interdites pour moi. Parce que c'est ma belle-mère, parce que c'est ma belle-soeur, parce que ça peut être la femme, la fille de, mon, de ma femme, si c'est d'un autre mari. Elles vont être interdites pour moi. Mais malgré tout, mon frère, il a le droit de se marier avec elle. Parce qu'on avait cette situation-là parmi les 15 cas d'inceste qui ont été évoqués dans la Mishnah Aleph, alors il s'avérait qu'on se retrouvait avec des situations originales où, où finalement j'ai mon frère, enfin pas moi, quelqu'un qui va avoir son frère qui va se marier avec une proche parent de lui, et puis du coup, quand alors, lorsque son frère va décéder sans enfant, il va se retrouver à, avec un, un, une mitzvah de hiboum théorique face à une proche parent de lui. La Mishnah, maintenant, elle va me dire Sache que maintenant, il y a six cas. De, euh, de liens parentés qui sont différents que cette fois-ci où tu vas pas pouvoir te, te retrouver dans cette situation où elles vont être aptes au e pour toi parce qu'autant qu'elles sont interdites à moi elles sont interdites à tous mes frères et il y aura aucune configuration où j'aurai un frère qui pourra se marier avec elle en l'occurrence le cas le plus violent c'est la femme de mon père peu importe si c'est ma mère ou c'est la mère d'un de mes frères mais dès que c'est la femme de mon frère de mon père eh bien ni moi, ni aucun de mes frères on n'a marier avec elle, parce que dans ce cas-là, Eshet Avicha, Lotégale. Il n'y a pas ceux qui interdit de se marier avec. Ou d'avoir des, de, de, de des rapports avec la femme de son père. Donc, il s'avère que maintenant, toutes ces femmes-là, ouais, et c'est la liste ce qu'on va voir. Ça peut être ma mère naturelle, parce qu'elle sera forcément la femme de mon père. Ça peut être aussi à vivre parce que même si ce n'est pas ma, ma, ma, ma mère, ma mère naturelle, c'est aussi la femme de mon père. Ça peut être aussi à vivre la sœur de mon père. Puisque tous les frères qui doivent faire le hiboum, en théorie, c'est que les frères de père. Ouais, on aura l'occasion d'en parler plus longtemps après. Donc maintenant, la sœur du père, elle, elle sera toujours interdite, parce que je n'ai pas le droit de me marier avec ma tante, moi. Ouais, vous vous plus j'avais dit. J'ai le droit de me marier avec ma nièce, mais je pas le droit de me marier avec ma tante. Mon oncle a le droit de se marier avec ma sœur. Mais mais, ma, mais moi, j'ai n'ai pas le droit de me marier avec ma tante. Donc Achotavive, la sœur de mon père, de son père. Achoto, sa sœur aussi. Mais à vivre, dès qu'on est sœur de père. D'accord On a le même père, elle peut plus se marier avec un de frère. Si c'était ma sœur de mère, elle pourrait se marier avec un de mes frères. Si jamais mon père, il a deux femmes. Imaginez, mon père, il a deux femmes. Moi, je suis le fils. On va prendre Yaakov avec euh, Rachel et Léa. Et parmi les enfants, on a euh, réouven et Yosef. Reuven fils de Léa, et Yosef fils de Rachel. Vous connaissez bien la famille, d'accord Imaginez que maintenant Léa, avant de se marier avec Yaakov, elle était mariée avec quelqu'un d'autre et elle a une fille qui s'appelait Dina. Yosef a le droit de se marier avec Dina. ouais, parce que c'est sa sœur. Même si c'est la sœur de mère de Reuven, c'est pas la sœur de père. Donc Reuven est dans avec elle. Donc la mission en fait elle, a dit mais si c'est une sœur de père, elle est interdite à tous les frères. Idem aussi ve'echet achi aviv, la femme du frère du père. Ouais, donc mon père, il a un frère. Sa femme, elle est interdite elle est interdite à toute la fratrie. Des... Et il même aussi pour Echette Achive, mais vivre aussi pour la femme du frère de son, du... de son frère de père. Ouais, c'est le même principe aussi de nouveau, dans toute cette fratrie-là, de, de tous les frères, s'il y en a un qui se marie avec une femme, plus personne ne pourra marier avec elle, s'il n'y a pas eu de hiboum, bien évidemment. La Michtal vient, elle me dit, bah, tu sais que maintenant, toutes ces femmes-là, hein, ces six femmes en l'occurrence, on a tous, qui tournent tout autour en fait, du père, parce qu'on a tous le même père commun, eh bien, il s'avère que maintenant, toutes ces femmes-là, de manière générale, elles vont se marier avec des étrangers. La femme de mon père, qui est partie finalement se marier avec un étranger qui s'appelait Jean-Paul. Et Jean-Paul, il avait une autre femme qui s'appelait aussi Sarah. Lorsque Jean-Paul décède, j'ai le droit de me marier avec Sarah, même si c'était l'inceste de ma belle-mère. Ouais. Pour quelle raison Parce que, ben ben, c'est très simple, l'interdit que l'inceste la Herva, elle va communiquer l'interdit à la tsara, c'est que lorsqu'elles vont se retrouver en, en position de hiboum, en situation de hiboum. Lorsqu'il va y avoir le hiboum, qu'il va y avoir le frère qui va décéder, et que maintenant, elles vont venir, Maintenant, il a, le frère elle avait trois femmes, par exemple. Si on avait une qui était inceste, elle va communiquer son interdit aux autres. Mais il n'y a pas de halakha général que n'importe quelle concubine, ou je ne sais pas comment il faut le dire, de, de n'importe quelle tsara de Herva, elle va devenir, elle, elle, elle, elle interdit les autres. Non, c'est que s'il y a la mise à l'Iboum, or toutes les femmes évoquées, il n'y aura jamais de situation où il y aura de l'Iboum, parce qu'aucun de mes frères ne pourra se mettre avec toutes ces femmes-là. D'accord C'est le proximité de la Mishnah. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatsalachakultum, cela.